Bonjour, je vais faire cette présentation qui est une version adaptée en français d'une présentation qui a été faite par Greg Wilson qui travaille pour Air studio la semaine dernière qui concerne l'enseignement à distance à la dernière minute. Alors euh, l'objectif c'est de donner quelques pistes sur euh, bah, la situation que nous vivons tous, c'est à dire qu'on doit s'adapter à du hors présentiel, du distanciel alors qu'on n'a pas toujours eu l'expérience de s'y préparer. Vous aviez prévu de faire cela euh, en étant euh, en classe, euh, en étant euh, physiquement présent, et malheureusement, on vous demande de faire cela. Et euh, l'idée, c'est que euh, vous ne disposez pas de tous les outils, ni de tout le savoir-faire, donc on va essayer de vous accompagner un petit peu dans cette présentation pour vous donner quelques pistes. C'est un catalogue de bonnes pratiques et d'astuces. Euh, je ne prétends pas moi-même comprendre tout ce qui est sur l'ensemble des transparents, puisque c'est quelque chose qui a été préparé par Greg Wilson. Alors, l'objectif principal, c'est de répondre un peu à vos craintes, parce que vous avez peur que ça ne soit pas facile, et évidemment, euh, personne ne va vous donner du temps ou des sous supplémentaires pour vous adapter, donc euh, vous avez aussi euh, plein d'autres choses à fouetter euh, en parallèle, et espérons qu'on va quand même arriver à faire un résultat tout à fait utile du point de vue pédagogique. Non, mais on va vous aider, hein, vraiment, c'est vrai Enfin, faites-nous confiance. Alors, pour planter le décor, on va regarder euh, la personne à qui s'adresse cette présentation. En principe, l'idée, c'est que vous êtes euh, professeur, vous êtes euh, peut-être maître de conférence à l'université, vous, vous êtes peut-être amené aussi à faire des présentations pour l'industrie. Et euh, on supposera que vous avez un minimum de savoir-faire avec des outils de vidéoconférence, peut-être parce que vous faites du FaceTime avec votre partenaire qui est confiné quelque part ailleurs dans le monde ou, ou dans votre pays, et que vous avez un minimum de connaissances aussi sur euh, la maîtrise des outils euh, d'e-learning e comme euh, Moodle ou d'autres LMS. Euh, L'idée c'est que vous avez peut-être des grands groupes, donc euh, typiquement euh, une classe assez grande, et euh, ou des formations en plus petits groupes et puis vous n'avez pas forcément euh, le temps de faire euh, des adaptations formidables parce que vous avez aussi plein d'autres choses à faire en parallèle comme par exemple votre travail de recherche alors euh, on peut imaginer plein de stratégies euh, on va vous donner quelques pistes dans les diapos je ne suis pas exactement sûr de ce dont greg wilson voulait parler dans ce slide là mais je vous laisserai le creuser à tête reposée plus tard. Alors quand vous allez euh, faire euh, cette aventure de passer en distanciel, euh, ne changez pas tout et essayez de garder un équipement confortable. Euh, si vous prévoyez de faire un long chemin, il vaudrait peut-être mieux avoir des chaussures confortables que des nouvelles chaussures qui vont euh, vous faire mal aux pieds. Donc ne changez pas ce qui n'a pas besoin de changer. Les devoirs, les rendus, les notes, euh, tout ce qui est dans les forums de discussion, tout ce que vous faites déjà en ligne n'a pas besoin d'être modifié. Ne les changez pas maintenant, gardez-les. Et bien évidemment, de la même façon, vos contenus, vos diapos, vos exercices qui euh, ont déjà été faits, ce n'est pas le moment de tout chambouler. Euh, ça ne sera pas parfait, mais de toute façon, ce n'est jamais vraiment parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire euh, maintenant Un certain nombre de, de bonnes pratiques. Et avant tout, euh, ne supposez pas que vos apprenants sont dans un, un environnement idéal. Là, on est dans une période exceptionnelle où tout le monde fait au mieux. Et là, il y a une, une quote d'Elizabeth de Wicks qui a été euh, reprise par Greg Wilson. Ne supposez pas que les gens ont le truc en particulier, ni même qu'ils ont un super truc. Ils n'ont peut-être pas un truc à eux, et si ça se trouve, ils n'ont même pas un chez eux euh, où le truc pourrait se trouver. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des plans B, il va falloir substituer à la fois euh, les ordinateurs, euh, la liaison Internet, éventuellement peut-être euh, euh, la capacité d'utiliser un bon moniteur avec une autre résolution, et puis la capacité d'attention, euh, Imaginez une famille dans laquelle il y a 5 personnes qui doivent se partager un, un, un seul ordinateur et une connexion un peu, un peu faible, ou bien euh, les gens qui n'ont pas juste une pièce pour travailler tranquillement et ni un casque sur les oreilles. Voilà. Et puis, euh, gardez en mémoire que l'emploi du temps a probablement été euh, chamboulé pour tout le monde, y compris vos apprenants. Alors, quand vous allez euh, passer en distanciel, n'essayez pas de faire euh, de la qualité euh, géniale. Vous n'arriverez pas à faire aussi bien, voire même dépasser, évidemment, euh, ce qu'on aurait fait d'habitude avec un studio de production, avec des moyens. Ça nécessiterait du temps et de l'argent, et par les temps qui courent, vous n'en avez pas. Cependant, euh, vous allez vous en sortir... Ne mettez pas des exigences, des exigences trop hautes. Et euh, une façon simple, c'est d'essayer de mettre en ligne votre enregistrement habituel. Euh, ce qui ne vous demandera pas un surcroît de travail énorme. Et n'essayez surtout pas de vous enregistrer, puis de faire du montage ou des choses comme ça, parce que vous n'aurez pas le temps, ça va vous coûter trop cher. Donc on va essayer de mettre en ligne l'enseignement qu'on sait faire habituellement en présentiel, le mettre en distanciel, et ça devrait être suffisant. Si jamais euh, vous voulez euh, faire ça, on vous recommande d'aller lire euh, un papier là, de Chen Erab, Pattern Language for Screencasting, qui définit euh, tous, les, tous les éléments qui peuvent être importants à prendre en compte quand on va faire un screencast, quand on va faire une diffusion en live. Bon, si vous n'avez pas le temps de lire tout ça, on va quand même vous donner quelques pistes dans cette présentation. Tout d'abord, euh, ce n'est pas parce que vous partez euh, en live qu'il faut être en improvisation complète. Euh, apprenez d'abord votre chanson et une fois que vous l'aurez bien apprise, vous serez capable d'improviser dessus. Alors certes, les erreurs font la pédagogie, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas travailler un minimum votre sujet. Les grands artistes apprennent toujours leur chanson et ensuite ils improvisent autour. Mais, mais surtout, il faut être à l'écoute de vos partenaires et du public. Donc la meilleure façon euh, de faire votre enseignement en direct, c'est de préparer un plan puis ajuster en cours de route en fonction du feedback sachant que vous aurez peut-être des informations sur vos apprenants et aussi les questions qu'ils posent et surtout il faut prendre conscience de tout ça pendant qu'on va le faire et ça sera pas parfait mais euh, vous aurez la capacité à vous ajuster à improviser un minimum en direct alors pour avoir un retour sur ce, que, ce qui est perçu par les apprenants ce qui est très important c'est de ne pas enseigner à des chaises vides parce que sinon euh, vous êtes perdu vous n'avez pas de, de retour euh, de petits signaux euh, d'appréciation de l'audience qui permet de, de savoir que euh, s'ils hochent la tête, s'ils font des <rire> « euh, ils ont compris, ainsi de suite. Donc euh, l'idée c'est d'essayer de trouver des sous-groupes de 4 à 6 personnes euh, que vous allez identifier et à qui vous allez euh, faire participer un minimum pendant la visioconférence par exemple, de façon à ce qu'ils allument leur caméra et de façon à ce que vous ayez un retour visuel sur la façon dont ces personnes-là perçoivent euh, votre discours, quel est leur retour, et ça, ça va vous aider à ajuster euh, et juste à ne pas décrocher vous-même à partir dans un, dans un monologue. Et donc, ça leur permet aussi eux-mêmes de participer, d'être actifs, ça encourage la participation des autres. Et évidemment, euh, après chaque pause, vous allez pouvoir faire tourner ça pour trouver de nouvelles personnes qui vont participer dans ce petit groupe euh, pour poser de nouvelles questions ou juste vous donner un feedback. Alors, euh, autre chose euh, qui est importante, c'est que quand vous allez commencer votre discours, votre séance, il est important de faire un topo pour expliquer comment ça va se passer, expliquer comment fonctionnent les outils. Les participants ne sont peut-être pas familiers avec l'outil de visioconférence que vous allez utiliser, ou avec euh, le chat, avec euh, les outils de sondage, donc il va falloir euh, leur expliquer où ça se passe pour que ça se déroule bien par la suite. Vous non plus, vous n'êtes peut-être pas complètement familier de tout ça. Donc, répétez un peu à l'avance, avec un petit groupe, en prenant euh, une connexion en tant qu'étudiant, et non pas en tant que prof, de façon à repérer les lieux. Prenez des copies d'écran, annotez-les, et préparez-vous à les partager ensuite avec la classe, au début de la séance, pour dire, voilà, vous êtes en train de voir ceci, c'est là que se trouve le bouton, c'est là que se trouve le chat, et ainsi de suite. Et donnez-vous du temps pendant la première session, si c'est si une session avec plusieurs cours qui se suivent, de façon à laisser un petit peu tout le monde expérimenter, euh, ce qui facilitera après le travail par la suite. Souvenez-vous que ce que voient vos apprenants est différent de ce que vous allez voir vous, dans la plupart des outils, et donc il faut essayer de se mettre à leur place un minimum. Voilà, une fois que vous aurez euh, posé ce décor, il va falloir, en cours de fonctionnement, en cours de séance, être capable de diriger le trafic. Alors, peut-être pas de façon trop directionnelle, mais néanmoins, il faudra donner des indications pour dire ben, mettez euh, telle ou telle information dans le chat, ajoutez telle ou telle information dans le document partagé, activez votre micro, euh, dites-nous, et ainsi de suite. Donc, il faut être assez directif pour que, euh, malgré la distance, il y ait, euh, y ait une, une sensation que tout le monde est embarqué dans le même euh, continuum. Alors, comme vous serez probablement en visioconférence et qu'il y a un problème de contrôle du microphone et, euh, et tout le monde galère avec les, les, les échos euh, que ça peut provoquer, la règle de base c'est muet le plus tôt possible et muet le plus souvent possible. Et on lève la main pour parler. Euh, les bruits de fond, ça tue les réunions, donc euh, essayez de rendre tout le monde muet après chaque intervenant et redonner la parole à la demande, à la prochaine personne qui est invitée à parler. Sinon, il y a des effets indésirables qui se produisent. C'est-à-dire que les gens essayent d'être en concurrence pour obtenir le micro à la pause, euh, pour couper la parole aux autres. Ceux qui ont la parole ont peur d'être coupés, donc ils sont moins tranquilles que sur ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, il faut faire circuler la parole pour qu'il n'y ait pas euh, des petits effets où les gens essayent de se précipiter sur la moindre pause euh, quand quelqu'un est en train de parler pour essayer de, de l'interrompre. Euh, donc ça veut dire qu'il va falloir encourager tout le monde à, à, à parler euh, plus, euh, pardon, parler moins, mais écouter plus aussi. Euh, vous pouvez utiliser le chat qui est à côté de la fenêtre euh, d'écran partagé la plupart du temps, de façon à gérer un tour de rôle, de façon à, à, à permettre de lever la main, dire moi je veux parler, et organiser le tour de rôle sur qui va être invité à parler à tour de rôle. On va voir euh, d'autres éléments par la suite sur ce tour de rôle, le qui parle, qui parle pas. Alors, euh, tout le monde n'est euh, pas euh, toujours euh, à l'aise pour euh, prendre euh, la parole, pour lever la main, pour euh, demander à avoir voix au chapitre, parce que tout le monde n'est pas forcément un extraverti, et donc il va falloir euh, gérer la prise de parole. Donc, euh, si vous essayez de, de poser une question en disant euh, « Avez-vous des questions ?», vous avez toutes les chances qu'il y ait un espèce de blanc gênant, un grand silence, et donc ça veut dire qu'il va falloir interroger les gens par leur nom pour les engager, pour euh, bien dire « Bah, à vous de, de faire votre retour, quitte à ce qu'ils disent rien en disant ben « Mais non, c'est bon pour moi ». Et donc, il va falloir... Euh, essayez d'identifier ceux qui parlent facilement, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont à l'aise. Et comme ça, vous pourrez jauger sur ceux qui ont beaucoup parlé, ceux qui n'ont pas beaucoup parlé, et euh, permettre de gérer le tour de rôle de prise de parole grâce au chat, grâce à ceux qui lèvent la main, et en nommant les gens par leur nom pour les inviter à parler. Vous pourrez garder les questions faciles pour ceux qui ont du mal, les questions dures pour ceux qui, sinon, risquent de s'ennuyer parce que c'est trop facile pour eux. Alors, pour gérer tout ça, ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas être tout seul. Euh, derrière chaque grande chirurgienne, il y a euh, un grand infirmier, euh, et c'est important d'être en équipe, parce que vous, vous avez euh, des difficultés à gérer à la fois l'animation, le discours, euh, les outils, le tour de prise de parole, et tout ça. Donc, si vous avez un collègue qui peut vous assister, c'est quand même mieux pour gérer un petit peu la régie, la, le studio, hein. vous imaginez le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui prend la liste des appels, qui, qui, qui aide le, le présentateur à à rendre tout ça fluide, et euh, si jamais vous n'avez pas de collègues disponibles, vous pouvez éventuellement vous appuyer sur un des apprenants, un de ceux qui sont plutôt à l'aise, plutôt en avance, pour vous aider à faire tout ça. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à euh, introduire, n'oubliez pas plutôt d'introduire qui sont ces personnes-là dès le début, pour que ça soit clair, de savoir qui distribue la parole, et que ce n'est pas forcément vous qui faites ça. Euh, pareil, si vous avez des, des chats dans lesquels ça délire un peu, il vaut peut-être mieux pas voir le délire, vous concentrez sur euh, votre discours et puis laissez euh, quelqu'un poser les questions, relayer les questions et faire un peu le tri dans le, dans le délire qui est dans le chat. Ensuite, euh, répétez, faites un essai à blanc et assurez-vous de faire ça avec votre copilote parce que euh, trop souvent on oublie qu'il ah, bah, y a un paramètre technique qu'on n'avait pas prévu. Typiquement le firewall, alors ici il y a une, un jeu de mots avec le, le mur de feu sur la, sur la photo euh, en anglais. Donc faites une répétition de 15 minutes avec un petit groupe euh, euh, avant de faire euh, votre de vous lancer sur la classe normale avec tout le monde, histoire d'avoir bien repéré les principaux écueils. Petite astuce quand vous êtes en train de parler, mettez vos notes sur le côté, évitez de euh, en tout cas si vous êtes filmé euh, évitez de, de mettre un écran au-dessus parce que euh, on n'est pas très confortable genre quand on essaie de regarder les notes qui sont au-dessus. Euh, sur le côté c'est plus facile et en plus si vous êtes filmé ça évitera que les apprenants voient euh, l'intérieur de votre nez euh, si vous levez la tête. Voilà, et là on a supprimé l'illustration qui allait bien. Maintenant quelques points d'attention euh, sur l'accessibilité. Euh, essayez d'ajouter des notes de présentateur dans vos diapos et de les rendre disponibles. Ça vous permet euh, à la fois bon, bah, d'avoir un support pour vous-même, mais aussi, euh, même si vous ne les rédigez pas de façon très détaillée, ça vous permet de les rendre faciles à retrouver pour l'indexation euh, et ça vous donne des éléments d'accessibilité pour euh, les, les gens dans l'audience qui sont en situation de handicap. Euh, ça rend plus accessible pour les troubles de la vue, pour les troubles de l'audition, évidemment. Euh, et donc, il faut imaginer qu'on ne doit pas perdre en route euh, les, les étudiants avec qui on avait des modalités quand on était en présentiel et que maintenant, euh, on est à distance. Donc, euh, l'aide euh, principale avec les notes du présentateur, mais et, évidemment, il y a peut-être d'autres outils qui peuvent servir. Donc, par exemple, euh, dans les outils d'accessibilité, vous pouvez aussi... Euh, grossir le curseur ou utiliser un afficheur de touche si jamais vous faites des démos en live euh, pour voir sur quoi vous êtes en train de taper au clavier, donc ça s'affiche à l'écran. Euh, vous pouvez aussi basculer en mode contraste élevé. Tout cela va faciliter à la fois pour les personnes en situation de handicap de façon habituelle, mais aussi ceux qui se trouvent dans une situation de handicap temporaire parce qu'ils sont dans un mode dégradé, parce que peut-être la vidéo est instable, parce que peut-être ils ont un écran à faible résolution. Du point de vue de cet écran, assurez-vous d'enseigner depuis votre plus petit écran, alors sans abuser évidemment, mais pour vous mettre dans la peau d'un étudiant qui va avoir juste la possibilité de suivre votre cours sur un smartphone, sur une tablette et non pas sur un grand écran. Donc il faut que les polices soient lisibles, il faut que les démos soient, soient, soient, soient confortables. Ça veut dire que peut-être vous allez devoir enseigner avec le plus petit de vos écrans pour voir un peu ce qui se passe et si vous vous arrivez pas à voir, bah ça veut dire que très certainement votre audience ne verra pas non plus. Si vous avez plusieurs écrans, ça peut aider d'avoir un écran avec vos notes en haute résolution et un écran qui capture en basse résolution. Autre élément très très très important, c'est votre voix. Euh, votre voix importe beaucoup plus que votre visage. Votre visage, ça peut aider à animer, ça peut personnaliser, mais ce n'est pas forcément l'essentiel. Par contre, la voix, c'est critique, euh, notamment pour tous ceux qui vont couper euh, la visualisation parce qu'ils ont un débit qui n'est pas extraordinaire euh, et à ce moment là si le son est inaudible ça va être très inconfortable vous pouvez utiliser un casque avec un micro mais ça peut devenir un peu inconfortable au bout de quelques heures, notamment si vous portez des lunettes euh, autre possibilité c'est d'utiliser un microphone externe un peu comme sur la, la, la diapo ici euh, mais encore faut-il pouvoir en acheter un si vous êtes confiné et s'il n'y a plus de livraison euh, et s'il y a pénurie dans les magasins, c'est compliqué autre truc, c'est peut-être d'utiliser un pied pour tenir le microphone, ce qui évitera que le microphone soit posé sur une table où vous tapez au clavier et donc d'avoir des bruits parasites. Et puis évidemment, mettez-le à la bonne orientation si c'est un microphone directionnel de façon à ce qu'on entende votre voix et non pas le clavier. Maintenant, encore des astuces, hein, euh, éteignez les notifications de vos messageries instantanées, smartphones et autres trucs. Si euh, vous faites pas ça quand vous êtes en présentiel, ben ne le faites pas non plus quand vous êtes à distance. Ça facilitera aussi le fait d'inciter vos apprenants à ne pas le faire, tout au moins peut-être ceux qui sont affichés en visio. Mais euh, évidemment, on ne peut pas exiger de ceux qui sont à distance complète de rester totalement attentifs tout le temps. Vous pouvez euh, avoir besoin de distribuer du travail, de rentrer en mode apprentissage actif avec vos apprenants pendant... Une partie de la séance à ce moment là partagez le travail en temps réel c'est un petit peu comme si vous faisiez venir au tableau euh, vos étudiants euh, n'ayez pas peur euh, finalement si on est dans un cours de musique on peut tout à fait demander à un, à un étudiant de jouer un petit morceau pendant la classe et eh bien là ça va être pareil vous pouvez utiliser google doc hackmd md euh, des Framapad et autres outils qui permettent de prendre des notes il y a dans certains outils de visio aussi des notes collaboratives qui sont associées en parallèle du chat et de la visio et puis euh, éventuellement préparer le terrain en saisissant la liste des noms des gens dans la feuille, de façon à ce que tout le monde partage la même feuille, mais que chacun n'écrive que dans sa zone. Et puis le jour où tout le monde sera un peu plus expérimenté, à ce moment-là, vous pourrez leur faire prendre aussi des notes collaboratives, pour éventuellement qu'ils fassent une prise de notes euh, avec plusieurs curseurs, et se corriger mutuellement. Et ça, ça peut aider aussi votre copilote à avoir une idée de... Est-ce que le message passe bien Est-ce qu'il n'y a pas des incompréhensions Est-ce que vous êtes clair Et donc d'avoir un feedback par rapport... à euh, à ce que vous êtes en train de dire. Euh, essayez autant que possible, on l'a déjà dit tout à l'heure, de faire tourner la parole, hein, de faire un suivi de qui a parlé et qui n'a pas parlé, euh, ce qui permettra de lisser les effets d'intravertis, extraverti, euh, en difficulté ou totalement à l'aise, et donc faire un petit pointage, alors ça peut être sur une petite feuille de papier, hein, pas forcément besoin d'un outil très sophistiqué, avec un crayon pour... Euh, pour cocher un peu, en face des gens, combien de fois ils ont pris la parole et essayer de faire tourner la parole. Quand vous allez mettre euh, vos étudiants euh, en prise de parole, quand vous euh, posez des questions, quand vous lancez des, des, des questionnements, des exercices, euh, prenez en compte le fait de demander, puis d'attendre, puis de les appeler pour essayer d'avoir une réponse. Ça prend du temps de réfléchir et là vous n'avez pas d'indicateur euh, visuel, euh, des signaux sociaux vous permettant de voir s'ils si, euh, euh, sont effectivement finis ou pas ou s'ils sont encore en train de, de réfléchir. Et donc il faut prendre le temps de, de ce protocole là. Donc vous, vous lancez, vous attendez et vous appelez les gens pour qu'ils donnent les réponses euh, par leur nom. Et euh, typiquement, pendant le temps d'attente, vous pouvez meubler un petit peu pour euh, éviter qu'il y ait du bruit blanc, pour éviter que tout le monde croit que la conversation euh, s'est coupée et que la visio est en train de bugger. Non, non, elle n'est pas en train de bugger, mais vous leur donnez explicitement du temps pour répondre. Un autre élément que vous pouvez utiliser facilement pour euh, faire des petits sondages et essayer d'engager de, euh, vos apprenants, c'est leur demander de faire des petites prédictions sur ce qui va se passer ensuite. C'est éventuellement un outil d'évaluation formative assez rapide. Ça évite d'avoir préparé des quiz, des sondages, et des k-outs et des trucs comme ça à l'avance. Euh, comme ça, c'est un petit peu euh, au dernier moment. Par exemple, que va-t-il se passer quand j'exécute ce code Et rapidement, vous aurez peut-être un petit retour et ça permet d'engager, euh, d'impliquer vos, vos apprenants. Si vous voulez les impliquer un petit peu plus, un outil qui fonctionne bien et qui est supporté par certains outils comme Zoom, ou Big Blue Button, c'est les salons séparés, les breakout sessions, qui vont vous permettre de disperser vos apprenants en petits groupes, de façon à ce qu'ils interagissent un peu, qu'ils brainstorment, et puis on reprend tout le monde un peu après. Donc ça prend 15 à 30 secondes pour envoyer tout le monde dans des salons. Vous mettez un minuteur de 5 minutes, 10 minutes dans les salons, et vous récupérez tout le monde à la fin. La plupart du temps ça marche pour la plupart des, des apprenants. Il y aura un petit déchet évidemment pour ceux qui seront perdus. Mais ça permet de les rendre actifs régulièrement avec une question motivante, avec un petit challenge qui leur permet de garder euh, une application et de ne pas être complètement passif par rapport au blabla du prof. Vous pouvez utiliser aussi des tableaux blancs, mais euh, ce n'est pas forcément aussi évident. Donc entraînez-vous d'abord avec les breakout sessions et ensuite les tableaux blancs. Enfin, euh, un élément extrêmement essentiel, c'est faire des pauses régulièrement. Euh, alors un bon indicateur pour ça, c'est euh, la vessie, mais euh, on peut partir par exemple sur une pause toutes les heures. Euh, tout le monde a besoin de souffler, euh, à la fois le présentateur et aussi l'audience, euh, parce qu'il y a une charge mentale associée au fait de travailler en visio, qui euh, grosso modo, euh, souvent on estime que ça double à peu près euh, l'effort qui est nécessaire quand on est en présentiel. Donc faites des pauses toutes les heures, à minima. Euh, voilà, après euh, toutes ces considérations, euh, soyez modeste, euh, soyez indulgent avec vous-même, souvenez-vous que personne n'y connaît encore grand chose, vous allez découvrir euh, beaucoup, de, beaucoup de trucs, euh, moi-même je dis tout ça, mais euh, c'est essentiellement un retour de ce qu'a qu préparé Greg Wilson, et je n'ai pas expérimenté tous ces éléments moi-même, je découvre comme vous, n'ayez pas peur euh, d'expérimenter, euh, on va vous pardonner parce que tout le monde est en train d'apprendre en même temps et avec un peu de chance, vous allez trouver des trucs rigolos euh, et puis après tout, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant puisque justement, on va vous pardonner tout cet attonnement donc c'est le moment de se lâcher, d'expérimenter des nouvelles activités interactives pour impliquer les apprenants, pour prendre la parole et surtout, prenez des risques si vous n'en prenez pas maintenant, vous n'en prendrez jamais si vous avez envie de creuser tous les éléments de prise de parole, d'implication de, de, de vos apprenants, euh, Greg Wilson suggère de lire euh, ce bouquin, The Discussion Book, 50 « 50 Great Ways to Get People Talking », donc euh, le livre de la discussion, 50 euh, façons euh, géniales de, de rendre les gens actifs, de leur euh, donner la parole, euh, de les faire parler, de Brookfield et Preskill. Euh, je ne sais pas s'il si y a une traduction en français, quand vous aurez le temps mais là, vous n'avez probablement pas le temps de le lire tout de suite. Euh, enfin, quelques pointeurs sur des ressources en anglais qui ont été préparées par Greg Wilson, qui viennent essentiellement de la communauté Air Studio, mais aussi de Software Carpentry. Euh, C'est des gens qui font des, des, des séminaires, des tutoriaux depuis longtemps pour l'apprentissage de l'informatique, de la science des données en ligne, avec des équipes de, de bénévoles. Et donc là, vous avez beaucoup de... Beaucoup de, de ressources probablement très très utiles. Voilà. J'espère que tous ces éléments vous auront permis de progresser. Et euh, n'hésitez pas à, à faire des retours, à partager. Euh, C'est le moment d'expérimenter et d'apprendre tous euh, sur tous ces modes d'apprentissage à distance et hors présentiel. Merci de votre attention.